Chacun de nous sait que le prophète Mohammed, alayhi alayhi, parmi les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité, il n'y a que le prophète Mohammed, alayhi alayhi, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Shalom, mes frères, je suis de retour pour démasquer ce monsieur Abdul Majib, un grand menteur. Oui, mais écoutez, puisqu'il faisait ça dans un cadre restreint, qui était rempli de gens qui ne connaissaient rien, alors ils pouvaient les mentir, mais malheureusement nous n'étions pas là, nous n'étions pas là, mais nous sommes là, nous sommes là, en train de faire des vidéos, puisque nous, nous avons essayé, nous avons tenté de les rejoindre au téléphone, alors, on a envoyé des messages, notre numéro est là, affiché au bas de l'écran. Les amis qui sont là, ses frères euh, musulmans, on, on a essayé de relancer beaucoup d'appels pour qu'ils puissent venir débattre avec nous. puisque nous allons montrer que ce monsieur est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est de la comédie. On va suivre le petit morceau qu'il est en train de décliner de devant le public. La comédie qu'il est en train de faire. Suivez. Chacun de nous sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, parmi les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité, il n'y a que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Tous les autres prophètes ont été envoyés à, à leur peuple respectif, avec quelques cas d'exception, Nabi Moussa qui a appelé Pharaon et d'autres, même deux trois prophètes comme ça, mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète sallam. Alayhi alayhi. premier mensonge et puis il se contredit lui même il dit que, à part quelques prophètes il y a eu peut-être des exceptions mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière c'est Muhammad. c'est ce que lui dit hein? il se contredit et c'est un mensonge nous allons le démontrer tout de suite suivez encore il n'y a que le prophète Mohammed alayhi alayhi, qui a été envoyé à l'humanité tout entière tous les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs, avec quelques cas d'exception, Nabi Moussa qui a appelé Firaoul et d'autres, même deux, trois prophètes comme ça. Mais le seul qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est le prophète Muhammad alayhi wa alayhi. Premier mensonge, nous allons vous montrer un prophète. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont été envoyés à toute l'humanité. Beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. On va vous montrer quelques cas. Prenons par exemple, nous sommes dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie. <rire> Mais pourquoi est-ce qu'il manque comme ça? Ça, c'est dans Jérémie au chapitre 1 au verset 5. Dieu dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il était envoyé aux nations du monde, Jérémie. Mais ce, ce petit comédien, il dit qu'il ne connaît pas d'autres, il n'a pas lu l'écriture. Voyons, toujours dans le même livre 2. Nous sommes dans le livre de Jérémie. On va voir. On va dans le livre de Jérémie. Là, nous sommes au chapitre, Jérémie au chapitre 25, à son verset 17. On va au verset 17. Nous allons voir. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel. Je la fis voir à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel a envoyé Jérémie à toutes les nations. C'est le prophète de toutes les nations. Il y a eu beaucoup de prophètes, mais ici nous parlons d'un cas de Jérémie. Nous allons voir les autres. Jérémie commence maintenant à donner le nom des villes à Jérusalem, aux villes de Juda. Hein? Il dit à Pharaon, roi d'Égypte. Il a envoyé même en Égypte à toute l'Arabie, Jérémie était envoyé à toute l'Arabie, aux Philistins les Palestiniens, Jérémie était envoyé à Ascalon, à Gaza à Ekron, à Sdod à Edom là nous sommes déjà en Jordanie à Moab, Jordanie à Amon Dieu a envoyé Jérémie à Amon il a envoyé à Tyr, chez les Libanais, là où Jésus était parti dans Matthieu chapitre 15 là où on dit que et là, je l'ai été envoyé comme prévu perdu de la maison d'Israël. On va arriver là. C'est à Tyre et à Sidon. C'est au Liban. Jérémie était envoyé là. Il était envoyé à Dedan à Théma, à Ab Baz. Il a été envoyé à toute l'Arabie. Hein? Le tribu sera partout. Jérémie était envoyé. Il était envoyé à Zimri, à Elam, à Mehdi Il a été envoyé au septentrion. Là, c'est au nord. Même du côté de Russie. Partout là. Jérémie a parlé de toutes ces nations-là. Puisqu'il était envoyé partout, proche ou éloigné, à toutes les nations qui étaient là. Jérémie était envoyé là. Il était envoyé partout là. Il, il dit ceci. Dieu, Dieu l'a envoyé partout. Voyez-vous? Il dit ceci. À tous les rois du septentrion, proche ou éloigné, aux uns et aux autres, écoutez maintenant, et à tous les royaumes du monde, tous les royaumes du monde, cela veut dire même le Brésil, l'Australie, la, euh, l'Afrique tout entière, partout même au Madagascar. Jérémie était envoyé à toutes les nations du monde qui sont sur la face de la terre, partout. C'est ça, c'est jamais qui était envoyé partout. Hein? On a beaucoup de cas et on a des gens comme de Paul. Paul qui était aussi messager, il a été envoyé partout. Partout le monde, il a été envoyé prendre la, la, la, donc la parole de Dieu un peu partout dans le monde. Même le Coran te témoigne dans sourate 36 verset 14. Là, on dit que Paul était parti à Antioche pour annoncer la parole. On va voir un autre cas. Là, c'est Jésus. Hein? Ça, c'est Jésus le même lorsqu'il était venu. Il était envoyé par toute l'humanité, par tout le monde. Là, nous sommes dans le livre de Jean. Jean au chapitre 1. Nous allons voir ce que l'Écriture dit. Jean au chapitre 1, on dit ceci, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était, était Dieu. Il existait au commencement avec Dieu, par lui tout a été fait et en dehors de lui rien de ce qui n'a été fait. En lui était la vie et cette vie a apporté la lumière à l'humanité. Voyez-vous, Jésus est venu pour l'humanité toute l'humanité. Jésus est venu pour toute l'humanité. Voyez-vous? Ça, c'est la mission de Jésus, la mission de grande envergure. Ça, tu, Jean, Dans d'autres versions, on dit que la lumière des hommes, de tous les hommes sur la terre, hein? Ici, la lumière de l'humanité, c'est Jésus. Jésus est venu pour éclairer l'humanité. On va dans une autre version. Ici, nous sommes dans Luc, hein? Voyez-vous? Je vais vous montrer cette écriture ici. Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. À son verset 21, on va voir. On va voir euh, ce que la Bible dit. On descend ici. On descend ici. On peut commencer au verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé, tu as préparé devant tout le peuple. Le peuple, hein? il a préparé pour le, pour le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Les nations. Jésus est venu pour les nations. Et puis on dit Et gloire. Pour ton peuple d'Israël, ton peuple. Jésus est venu pour éclairer les nations et puis éclairer le peuple. Hein? Donc il est venu pour le monde entier. Hein? Et même lorsque Jean l'avait vu, il avait dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est de, de Jésus qu'il parlait. Lorsqu'on parle du monde, on parle du monde entier. Hein? Le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est Jésus qui parle, il dit ceci là nous sommes dans le livre 1 Jean au chapitre 2 au chapitre 2, 1 Jean au chapitre 2 au verset 2, il dit ceci Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour nos, les nôtres, pour nos péchés non, mais aussi pour ceux du monde entier vous voyez la mission de Jésus la mission de Jésus c'est dans le monde entier, c'est comme ça que Jésus est venu on va voir L'autre écriture, là nous sommes dans le livre de Jean, ça c'est l'évangile selon Jean au chapitre 12, versets 31 à 33. C'est Jésus qui parle, il dit ceci, Jésus dit, maintenant le jugement vient sur ce monde et tout changera, le tyran de ce monde, d'autres versions disent, le prince de ce monde, Satan sera jugé, sera expulsé. Hein, D'autres disent, il sera et est jugé. Il dit ceci. Jésus parle maintenant, il dit, quand je serai élevé de la terre, alors toute l'humanité sera tirée vers moi. Donc, Jésus dit que lorsqu'il sera crucifié, il va tirer l'humanité tout entière. Toute l'humanité allait venir à Jésus lorsque Jésus serait sera, sera crucifié. Voyez-vous, ça c'est la mission de Jésus. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, toute l'humanité. C'était ça la mission de Jésus. Puisqu'il y a des gens qui nous donnent par exemple cette écriture ici. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, au verset 24. Il y a des comédiens musulmans, souvent ils aiment se avec cette écriture. Il dit, Jésus dit, il répondit. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus dit ceci. Il, il dit qu'il a été envoyé. Ça, c'est une écriture qu'il a dite. Il était où? Dans le pays de Tyre et de Sidon. Au chapitre 20, verset 21, il dit, Jésus étant parti d'Allah, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. C'est au Liban. C'est un autre pays. La mission de Jésus dans ce pays-là dans Tyre et Sidon, lorsqu'il était à ce jour-là, il est venu lorsqu'il était dans et Sidon il dit ceci je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël c'est où? c'est à Tyre et à Sidon il est venu pour une mission spécifique c'est comme si j'envoie quelqu'un par exemple aujourd'hui c'est c'est mercredi j'ai dit oh, le jour de mercredi va seulement envoyer prêcher aux japonais donc, toi, tu parles avec une mission spécifique aux Japonais, tu vas les prêcher. Maintenant, le jeudi, le jeudi, ce sera le tour d'une autre province ou bien d'autres nations. Et je vais vous démontrer pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Puisqu'on va voir que Jésus est parti chez d'autres nations. Hein? Si vous partez un peu plus loin, vous allez devoir. Au verset 29, on dit Jésus quitta ces lieux. Il quitta ces lieux et il vint près de la mer de Galilée. <rire> la mère de Galilée, lorsqu'on parle de Galilée, il y a la Galilée qu'on appelle la Galilée des gentils. Hein? La Galilée des gentils, on avait montré ça l'autre fois. Lorsqu'on parlait de la Galilée, on parle de la Galilée des gentils. Là, là se trouvaient euh, hein, euh, beaucoup de gens qui n'étaient pas des juifs. Voyez-vous, là nous sommes dans Matthieu, hein? Matthieu au chapitre 4. Il dit ceci. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Abulons et des Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Zéhi, le prophète. Les peuples des Abulons et des Neftali de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Alléluia. Jésus est venu maintenant dans la Galilée. Galilée, c'est où C'est au Liban. Les Libanais, c'est là qu'on appelle Galilée. Vous voyez ici, le mot ici, Galilée. Galilée des gentils, c'est au Liban, les Libanais. Jésus est parti même annoncer à l'évangile à tous ces gens-là. Si vous partez jusqu'à aujourd'hui, il y a une ville qu'on appelle Galilée, au Liban, au sud du Liban. Et dans le nord d'Israël, il y a aussi une ville qu'on appelle Galilée. Mais lorsqu'on dit Galilée des gentils, il s'agit de Libanais. Jésus était parti prêcher partout là. Ah. Si on appelle Galilée, c'est une ville, c'est une, comme une province qui s'étend du nord de l'Israël jusqu'au sud de l'Iban. Maintenant, les Galilée des gentils, Jésus est parti annoncer l'évangile aux gentils. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va voir dans l'autre écriture ici. Ici, nous sommes dans Matthieu, le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16, on va voir. L'écriture s'explique d'elle-même, hein? Ça, c'est l'écriture. Au verset 13, on dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il est parti sauver même les gens de Césarée de Philippe. Il est parti le prêcher. Prêcher l'évangile, demanda à ses disciples qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Ils répondit euh, les gens disent ceci, les autres. Disent. Alors, il a commencé maintenant à enseigner. Si vous partez partout là, il a Enseigné. Il a enseigné beaucoup d'histoires ici. Il a enseigné. C'est une très très longue histoire de Jésus. Hein? Partout lorsqu'il lorsqu partait, le territoire de Césarée de Philippe, c'est où Ce n'est pas Israël. Césarée de Philippe, c'est dans un pays qu'on appelle la Syrie, les Syriens. Attendez, je vais vous montrer la carte géographique. Hein? Césarée de Philippe, hein? Césarée de Philippe Philippe Césarée de Philippe, je vais vous montrer là où ça se trouve Jésus est parti prêcher partout dans ce pays là Césarée de Philippe c'est dans ce pays ci je sais pas, attendez je vais bien vous projeter que vous puissiez voir ça voilà. Césarée de Philippe c'est dans ce pays là où se trouve Banias Banias cette ville ici, on va voir là où ça se trouve. Ça se trouve. Ah, voyez le mot ici. Césaré Philippe. Césaré de Philippe. Est-ce que vous voyez ce, ce mot là? Le type, l, l, la ville de Césaré de Philippe. C'est là que se trouve. On va, on va voir euh, Césaré de Philippe. Là où ça se trouve. Le Banias là, ah, attendez, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. On a donné la description, il y a la montagne Hermon, Mount Hermon, on est là. A, et puis il y a le plateau de Golan, vous voyez, le Golan Heights, plateau de Golan. Et puis on a arrêts de Philippe, on a Césarée de Philippe de ce côté là. Ah, attendez, je vais vous montrer. Ah, ça c'est arrêts de Philippe, vous voyez le mot ici, arrêts de Philippe. Jésus était parti prêcher partout là. Et maintenant, on nous montre la ville là, le mont Hermon. Là où Jésus était parti, hein, la montagne Hermon. C'est dans quel pays? On va voir avec vous. C'est dans quel pays on va chercher? On va, va vous montrer ça. Tout de suite, là, pour que vous puissiez voir. Le pays, c'est la Syrie. On a écrit là, la Syrie de Jésus est parti prêcher même en Syrie. Il est parti prêcher au Syrien. Là, c'est là, là, là, euh, bien clarifié. Hein? Le, le nom arabe, c'est Jabal al-Shaikh. Hein? Jabal al-Shaikh. C'est en Syrie. Il y a une très longue histoire hein, de ce pays ici. C'est en Syrie, comme vous voyez. César de Philippe, c'est en Syrie. Jésus est parti maintenant prêcher à tous ces gens qui étaient là. Il a prêché et il a guéri beaucoup de malades. Il a prêché et il a guéri beaucoup de malades. Je vais vous montrer même un cas, un cas qui est très long. Là, nous sommes dans Marc, au chapitre, au chapitre 5. Marc, chapitre 5, on dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Gadarinia, c'est où? C'est un autre pays. Là, c'est en Jordanie. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-delà au de lui. Un homme sortant de que possédé d'un esprit. Cet homme-là, Jésus est parti prêcher. Et là, c'est dans un autre pays. Hein? En Syrie. En Syrie. On va voir ce que Jésus va faire avec cet homme ici. Alléluia. Ah. Ça, ça c'est Marc au chapitre 5. Lorsque Jésus a terminé sa mission, il dit ceci. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, c'était un Jordanien, un païen, un homme qui n'était pas juif. Il dit que qui avait été démoniaque lui demanda, il demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Jésus, la Bible dit, que Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Cet homme là-bas, qui était un païen, c'était le premier évangéliste de Jésus. La première personne que Jésus avait envoyée pour aller prêcher aux nations, c'est cet homme ici. C'est cet homme ici, dans Matthieu, au chapitre 5, nous sommes dans, dans Marc, hein? dans le livre de Marc, au chapitre 5, dans le pays des Gadaréniens. C'est cet homme qu'on appelait Légion, ce fut qui, qui, celui qui fut la première personne que Jésus avait recommandé d'aller annoncer tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Ce fut la, la première personne qui a prêché de Jésus, qui a parlé de Jésus aux nations. C'est cet homme ici. Il n'était pas juif, c'était un païen. C'était un païen mais Jésus l'a envoyé. Hein? Il dit, au verset 9, il, dit, il lui demanda quel est ton nom. Cet homme ce dit, Légion. Il dit, Légion est mon nom. Et Jésus avait prié pour lui. Maintenant, c'est cet homme ici qui fut le premier disciple de Jésus païen à, à avoir été parti prêcher aux païens. Là, nous sommes dans le pays des Gadaréniens, qui est la Jordanie. On va voir maintenant. Il s'en alla, c'est parti, et il se mit à publier dans la Décapole. Décapole, c'est où? C'est un pays étranger. Tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Décapole, c'est quoi? Décapole, c'est l'ensemble de dix 10, 10 villes. Dix 10 villes qui étaient au Liban, qui étaient où? En Syrie, qui étaient en Jordanie. On appelait ça la Décapole. Attendez, je vais. Je vais, je vais Cherchez ça sur Internet sous vos yeux, vous allez voir. Le mot décapole, le mot décapole est là. Alléluia. Voyez-vous. Décapole, on va voir. Décapole, c'est là. Maintenant, le disciple de Jésus était parti partout là-bas. Ah. Attendez, je vais vous montrer ça. Décapole. Décapole, c'est l'ensemble de dix villes. Là où cet homme est parti. Prêcher l'évangile. L'évangile de Jésus. Voyez-vous? Et puis Jésus était parti prêcher partout là-bas, dans la décapole. Hmm? Dans la décapole, Jésus était parti prêcher dans tous ce, ces coins-là. Hein? Ah, on a donné le, le nom de la Paul. Voyez-vous. Les noms sont là. <rire> Jésus est parti prêcher dans la décapole. Hein? Il était parti prêcher dans la décapole. On a, dit, on a donné le nom. Damas, Damas c'est en Syrie. Hein? C'est la décapole. Philadelphie, en Jordanie. Fi, fi, je, Jordanie. Cytopolis. Hein? Euh, si, sito, à l'ouest du Jourdain. À l'ouest du Jourdain. On dit Jordanie. En Syrie. Jordanie. Donc, Hippos, Dion, Pela, Canada, en Syrie. Donc, partout là, Jésus était parti prêcher à tous ces gens-là. Dans la Décapole. Et cet homme-là est parti prêcher, parler de Jésus dans la Décapole. Ce fut le premier disciple de Jésus qui a été envoyé partout. Alléluia. Nous voyons, il est là. Ah. Alors, je ne puisse pas mentir que Mahomet, Mahomet, Muhammad, tout ça, ce sont des comédiens, de la comédie qu'ils racontent Oh, attendez, je vais vous montrer quelque chose euh, un peu plus rapidement. Nous allons retourner dans Matthieu. Matthieu au chapitre euh, Matthieu au chapitre 4, je vais vous montrer quelque chose de rapide. Puis Jésus, lui, il est venu, il est venu pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Alléluia. Euh, Matthieu chapitre 4, à son verset 25. Nous allons voir ce qui s'était passé. Une grande foule les suivit de Galilée, de la décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Donc, tous les gens, Jésus est venu pour tous ces gens ici. Décapole, ce n'est pas en Israël, c'est notre pays. C'est l'ensemble d'autres pays, des dix villes des autres pays que je venais de citer. Que je venais de citer, voyez-vous ah, puisqu'il faut bien présenter les choses pour ne pas tromper les gens Alléluia et même la ville là, je veux parler de Gadara, Gadara là où Jésus était parti euh, guérir cet homme là qu'on appelait les gens, il venait d'ici de Gadara dans le territoire des Gadaréniens, que je viens de vous montrer Attendez, je vais encore rou rouvrir la page ici pour que les gens soient bien enseignés nous sommes dans, nous, nous dans Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. Nous sommes dans Marc au chapitre 5. À ce verset 1, là, on montre là où Jésus était parti pour prêcher. Jésus n'est pas parti prêcher à Israël seulement. Non. Il a prêché à beaucoup de gens qui n'étaient pas à Israël. Ils arrivèrent à l'autre bord dans les, dans, de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Le pays Gadarénien. La carte géographique est là. Le pays des Gaderanias, c'est là. Euh, en arabe, on appelle ça Um Haïs. Um Haïs. Jésus est parti là. Hein? C'est une ville. Hein? Ça appartient. voyez à... oui, oui. ça... ça appartient à la Jordanie. Hein? Là, c'est en Jordanie. La peau est là. Les gens peuvent chercher ça sur Internet. Là, c'est en Jordanie. Où ouais, même le drapeau de la Jordanie est là. Le drapeau de la Jordanie est là voyez-vous, ça c'est le drapeau de la Jordanie ça c'est le drapeau de la Jordanie Jésus était parti prêcher, il est parti prêcher là, en Jordanie Alléluia <rire> ah, ok, on continue avec euh, la vidéo de, de notre frère Abdul Majid euh, c'est un homme normalement hein, qui devrait quitter l'islam euh, puisque on va voir la méchanceté de ce qu'il va dire ici. Suivez avec nous. Attendez une minute, on va relancer la vidéo. tout entière, c'est le prophète Muhammad alayhi wa alayhi. Et les preuves coraniques et bibliques sont les gens qui confirment le caractère universel de la prophétie de Mohammed Et lui-même, il a clairement montré en disant la déclaration qu'il a faite Aucun prophète ne l'a faite Il dit Tous les prophètes envoyés avant moi L'autre était envoyé qu'à Donc on vient de montrer que c'est un, un mensonge Si Mahomet avait dit ça c'est un mensonge On a vu Jérémie qui a été envoyé partout On a vu d'autres qui sont partis Prêcher dans d'autres pays Dans d'autres coins qui n'étaient même pas Israël Il a été envoyé à tout entier C'est le seul qui a dit ça c'est le seul qui a fait la dawa des non-musulmans des son vivants. Ce n'est pas après sa mort. Des sons vivants, il envoie des lettres à l'empereur de Rome, l'empereur de Grèce, il envoie au roi d'Égypte, il envoie aux chrétiens de Najira. C'est faux. Jérémie a fait ça avant lui. Beaucoup de prophètes ont fait ça avant lui. Et Mohammed n'a jamais piétiné dans ce pays-là. Il ne connaissait même pas la langue. Et il n'a jamais prêché dans ce pays-là. Je vais démontrer ça. Il les invite à faire quoi Encore dans sa mission. Des sons vivants. Pour confirmer le caractère universel de sa mission. C'est le seul prophète qui a eu des disciples. Dans son entourage, des disciples appartenant à d'autres nations. Des sons vivants. C'est faux. Je... Mohamed n'avait aucun disciple étranger. Je vais répéter. Il n'avait aucun disciple étranger étranger qui est venu rejoindre l'islam par bonne foi, jamais tous étaient ses esclaves tous les disciples de Mahomet de Mohamed qui l'entouraient étaient des esclaves je vais vous reprouver ça réjouons ça c'est pas après sa mort des son vivants il envoie des lettres à l'empereur de Rome l'empereur perche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 Qui a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité, en passant les critères des noblesse sur la peinture. C'est faux. Ok, je vais vous démontrer que Muhammad n'avait aucun disciple. Aucun disciple. Donnez-moi n'importe quel nom. Les gens qui me suivent en direct peuvent me donner ça. Même après l'émission, vous pouvez toujours m'envoyer ça. Je vais vous prouver que Muhammad n'avait aucun disciple. Aucun disciple qui était étranger. Je vais vous montrer. Le plus fameux, hein, le plus fameux d'entre entre eux. On a parlé des gens comme celui-ci. Attendez, je vais vous montrer euh, ce monsieur qu'on a appelé Salman Al-Farisi. <rire> Salman Al-Farisi, al on va voir qui il était. C'était un esclave. Salman Al-Farisi était es esclave. Il n'a jamais rejoint l'âme de son propre gré. Là, nous sommes dans Saïbou numéro 39. 46, rapporté par Salman Al-Farisi qu'il a été vendu comme esclave par un maître à un autre plus de dix fois, c'est-à-dire entre l'an 19 et l'an 19. Il a été vendu comme esclave. Il était esclave, ce n'était pas de son propre gré. Salman Al-Farisi, c'est l'un des gars qui suivait Malahome, puisqu'il était esclave. Il était esclave. Salman al-Farisi était esclave. Un autre hadis Un autre hadith. Ça, c'est un indice qu'on appelle H. H. Shamay Muhammadia Numéro 21. Abu Buraida a dit, Salman al-Farisi a rapporté au, au euh, au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse le lui accorde la paix, quand il est arrivé à Médine, une table avec des dates mûres il a placé devant le messager qu'Allah le bénisse, hein? vous voyez le travail qu'il faisait, c'était un esclave, alors il dit oh Salman, qu'est-ce que c'est et il a répondu un don de charité pour vous et pour vos compagnons enlevez-le, dit le prophète nous ne mangeons pas un cadeau de charité il a donc emporté, puis il vient le lendemain avec quelque chose de semblable les placades, et on continue c'est une longue histoire vous voyez. Je vais vous montrer là d'où est-ce que je tire ces informations. D'où est-ce que je tire ces informations. C'est une longue histoire. Alors, vous allez suivre avec nous euh, pour voir d'où est-ce que... Ah. Ok, ok. Je vais vous montrer où est-ce que... Où est-ce que je tire ces informations ah, Puisqu'on doit vous prouver que nous n'inventons rien. Alléluia. Maintenant, on parle de Salman, la pharisie. On dit ceci. Alors, Salman regarda le son sur le dos du messager, qu'Allah le bénisse, et alors il crut en lui, il était un esclave des Juifs. Il était esclave. Cependant, donc, le messager d'Allah l'a acheté, a acheté sa liberté à tel ou tel prix de pièces d'argent, à condition, il y avait une condition, condition que le prophète planterait des palmiers d'attiers pour eux. Et Salman travaillerait sur eux jusqu'à ce qu'ils portent des fruits comestibles. Les messagers d'Allah qui a bénisse, beaucoup d'histoires-là, dont nous vous montrons que Salman, pharisie était esclave. Ce n'était pas un homme -là qui a rejoint euh, l'islam de gaieté des cœurs. Mais il était contraint, puisqu'on l'a acheté. Donc, tu, il partait d'un esclave à l'autre, d'un esclave à l'autre. Plus de dix fois. Jusqu'à ce euh, qu'il a été acheté par Mahomet, par Muhammad. Voyez-vous. c'était. Euh, parlons d'un autre, Bilal. Un autre. Qu'on appelle Bilal. Là, c'est Saïbou Hari, numéro 37 55. Ce, ce monsieur a été acheté par Muhammad et Muhammad ne l'a jamais affranchi. Bilal n'a jamais été affranchi. Lorsqu'il partait faire les Azan, tout ça. Il partait faire les Hazan en tant qu'esclave. Il était esclave. Il y a des gaietés de cœur qui faisait ça. Et Muhammad est mort. Muhammad est mort. Muhammad ne l'a jamais libéré. Muhammad a donné ce monsieur à Bilal comme cadeau. Aïcha et Aïcha, son père le père d'Aïcha qui était Aboubacar soudic l'a récupéré hein? il l'a récupéré Maintenant, Bilal était devenu maintenant vieux, il, est, il a grandi il a perdu toute sa jeunesse toute sa force maintenant le monsieur a vu il a, il a atteint l'âge de 60 ans il a dit mais ça c'est mon déclin je vais mourir comme ça quand est-ce que vous allez me libérer Je vous ai servi toute la vie. Est-ce que vous? Je ne peux pas aussi partir comme un homme libre. Il a beaucoup souffert. Il a commencé à pleurer, à pleurer sa liberté. Mohamed devrait le libérer, mais Mohamed l'a laissé comme esclave. Maintenant, il est parti maintenant crier. Il est parti demander à Aboubacar, n'y a-t-il pas moyen de, de me libérer Bilal a commencé à crier. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Et malgré tout cela, où est la famille de Bilal aujourd'hui tous les Noirs qui étaient là, la, la plupart des esclaves, ils ont été tués. On les a castrés. On a coupé le sexe. À tel point que il n'y a pas les familles, la famille de Bilal dans ce pays-là. Comment est-ce qu'ils l'ont traité? Le monsieur a tellement souffert à tel point que même Mahomet l'a laissé esclave. Il était esclave. Maintenant, il est parti supplier à Boubacar. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me libérer? Ça, c'est Bouhari, numéro 37, 55. Kaïs a rapporté, Bilal a dit à Bakar, Si vous m'avez acheté pour vous-même, gardez-moi pour vous-même. Mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah, alors laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. » Mais le monsieur était très fatigué. Il dit, « Mais je suis fatigué. Finalement, je travaille pour toi ou bien pour Allah donc il a commencé maintenant à supplier. C'est comme ça qu'on a traité ces gens. C'est ça, est-ce est, est, est, est la pudeur? Est-ce comme ça qu'on doit traiter quelqu'un? Hein? Mahomet est mort, il a laissé ce monsieur ici. Comme ça. Et, il est à Boubacar. Où est l'amour? La... Où est l'amour? Amour. Ton, ton prochain. Est-ce comme ça qu'on doit traiter? Hein? Ah, ça fait très mal. Ça fait très mal lorsque je lis l'histoire de ce monsieur ici. Bilal, moi ça me fait toujours très mal hein, hein? écoutez écoutez, on va voir comment d'abord moi m'a d'abord les autres esclaves hein ça c'est Sounan Anasai, <rire> Sounan, numéro 41, 8, 4. il a été rapporté que a dit, un esclave est venu et a promis au prophète d'émigrer et le prophète ne s'était pas rendu compte qu'il était un esclave alors son maître est venu le chercher. Le prophète a dit, vendez-les-moi. <rire> vendez-les-moi, vends-moi cet esclave. La Bible dit, euh, le Hadith dit, il a acheté. Muhammad a acheté pour deux noirs. Alléluia. Il a pris deux esclaves noirs. Deux esclaves noirs, il donne. Pour qu'on puisse lui donner un esclave arabe. Voyez un peu, n'y a-t-il pas de pudeur Est-ce comme ça qu'on doit traiter les gens ça, c'est Mohamed qui a fait ça. Ah, c'est ça l'islam. Et vous appelez ça? Que Mahomet, Mahomet, il avait des gens des, des, qui étaient pas de sa nation. Oui, la plupart étaient éthiopiens. Ils étaient éthiopiens, euh, soudanais, la plupart étaient même euh, du, de, du Kenya. La plupart venaient même de l'éthiopie, tout ça. Mahomet avait tout, tout ce, de, tous ces esclaves-là. Des somaliens. Et là, ils étaient les esclaves de Mahomet. Est-ce comme ça qu'on doit traiter les gens? Hein? Est-ce comme ça qu'on doit traiter les gens? Ça, ça fait très, très, très mal. Ça fait très hein? Voyons voy, voy un, un autre cas. Écoutez, ça c'est Saïbouhari numéro 25, 34. <rire> euh, D'après Jabir Ibn Abdullah, ça c'est un compagnon de Muhammad, il dit ceci. Un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Ça, c'est un homme qui a son esclave. Il dit, si je meurs, mon esclave ici, il sera un homme libre. Mahomet a dit, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. On ne doit pas affranchir ce monsieur-là. Lorsque son maître est mort, Muhammad est parti prendre ce monsieur-là qu'on avait affranchi, et Muhammad est parti le revendre ah et vous, vous, nous, vous nous mentiez toutes ces années qu'il a lutté contre l'esclavage, tout ah, ceci, cela. Mais ça, c'est un homme libre. Mahomet, lui, le prend pour aller le revendre. Qu'est-ce qu'il allait gagner? Qu'est-ce qui manquait à Mahomet? Un homme parmi nous a déclaré que son, escl... son esclave serait libéré après sa mort. Le prophète appela, appela cet esclave elle est vendue. Il a vendu. Il a vendu. Il est vendu. L'esclave mourut la même année. Cet, ce pauvre homme-là est mort de chagrin puisque, so, so, il, il espère la liberté. Son maître est mort. Il, il était un homme libre. Mais Mahomet est parti quand même prendre ce monsieur-là. Il est parti le revendre. Et cet homme-là allait sentir comment Où est la famille de ce monsieur Comment est-ce qu'ils allaient sentir? N'avez-vous pas pitié des gens? N'avez-vous pas de pudeur? Et puis le monsieur, elle dit que Mahomet a envoyé des lettres. Il a envoyé des lettres au roi. Hein? Il a envoyé des lettres pour venir gendre l'islam. Quelle lettre? Il menaçait les gens. Je vais vous montrer ça. Écoutez, ça c'est Jami Aturmede. Numéro 26006. 2606. Abu Ureira. Même, même Abu Oureira, il était esclave. <rire> Abu Oureira, c'est monsieur ici. Abu Oureira, c'était un juif. Un juif, mais il était aussi esclave. Bon, il a joué muhammad, puisqu'on achetait les esclaves là, d'autres esclaves qui devenaient musulmans, on les traitait un peu mieux. Ils pouvaient manger même deux fois par jour, trois fois. Hein? Et on pouvait les traiter bien dans l'islam, tout ça. Abu Huraira, qui fut un autre esclave, il n'avait pas cru dans l'islam, mais il a donné plus de 7000 hadiths, ce monsieur ici. Lui-même dit qu'il suivait Mahomet puisqu'il il, il aimait beaucoup manger. Il y a beaucoup d'hadiths qui sont ici. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent là il a blablabla. Bla. Hein? Donc, c'est ça le message qu'il a envoyé à tous les rois là. Hein? De, de, de, de L'Empire byzantin, le grec, le turc, partout là. Il a envoyé des messages qu'il a reçu le, le message de combattre. Vous devez combattre, il doit combattre tout le monde jusqu'à ce que tout le monde de, de devienne musulman. Et s'il dit cela, alors leur sang et leur richesse seront protégés de moi. Donc, s'ils ne croient pas dans l'islam, leur sang, il n'est pas protégé. Il, il allait le tuer. Lorsque quelqu'un parle du sang, le langage de sang, c'est la tuerie. Il a dit que si vous ne croyez pas dans l'islam, je vais vous tuer. Puisqu'il a reçu quoi L'ordre de combattre. Hein? Il dit, sauf, sauf ce qui rend obligatoire sur eux, et leur compte appartient à Allah. Maintenant, lorsqu'il donnait des messages bizarres comme ça, des messages sans intelligence, les gens ne croyaient pas. Hein? Les gens ne, ne croyaient pas en lui. Les gens l'avaient rejeté jusqu'à ce qu'il avait dit qu'il allait expulser. Il a, attendez, je vais vous montrer. Euh, je, je, je, je, je vais vous montrer cet indice ici. Il a dit qu'il va chasser tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Les juifs de l'Arabie saoudite. moi, avait dit ça. Il avait dit ça. Ça, c'est Mousnad Ahmad. Vous, vous, vous, vous, vous comment est-ce qu'un homme de Dieu peut se comporter comme ça Les gens qui, qui ne croyaient pas en lui, il a commencé à les chasser. Mousnad Ahmad, numéro 215, il dit ceci il a été apporté que Omar a dit que ça, c'est Muhammad. Il parle sur Muhammad si je vis, Inch'Allah, j'expulserai certainement les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Je vais expulser les chrétiens et les juifs. Hein? Il va expulser. Comment est-ce qu'il met assez ces gens qu Il va les expulser. Hein? Ça, Jami Aturmedi. Jami on, on va voir. C'est Muhammad qui est en train de parler. Muhammad. Il faut qu'on puisse. Puisque les musulmans, ils sont spécialistes, ils aiment toujours cliché. Ça, c'est Jami Aturmedi, numéro 1606. D'après Omar ibn al-Khattab, que il dit que le messager d'Allah a dit. Si je vis, si Allah le veut, j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Il a chassé tous les juifs et tous les, et tous les chrétiens de, de, la, de la péninsule arabique. C'est si vous ça que si vous partez en Arabie Saoudite. Il n'y a pas aucune église. Muhammad a tout expulsé. Il a brûlé beaucoup de gens. Beaucoup d'églises ont été brûlées. Beaucoup de gens ont été brûlés. Hein? Ils ont été brûlés. C'est ça l'islam c'est ce que vous voulez. Ah, vraiment, ça fait très très mal. Ça fait très mal. On peut continuer avec la vidéo. Ah, il ne faut pas que ma vidéo puisse dépasser une heure. Et uh, je suis en train de, de faire un peu plus rapidement. Uh, pour terminer la vidéo. Uh, on, va, on va rejouer la, la partie qui reste. La partie qui reste. Ok, on y en va. La relation des sons vivants. Pas après sa mort. C'est le seul prophète qui a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en passant les critères de noblesse sur la paix. Le meilleur d'entre vous est celui qui crée, Dieu le plus. Aucun prophète ne l'a fait avant lui, aucun vrai prophète ne l'a fait avant lui et tous les faux prophètes qui sont venus après ne me contrediront pas. Personne ne pourra donner une seule preuve contre, pour contredire ce que Mohamed Abissar mais le prophète Mohamed nous a recommandé de faire pour toute l'humanité je l'ai pris, je l'ai il les même de ceux qui n'accepteront pas ce message ce n'est pas après sa mort. Des sons vivants, il envoie des lettres à l'Empereur de Rome, l'Empereur Perse, il envoie au roi d'Égypte, il envoie aux chrétiens de Najira, il les invite à faire quoi? Encore dans sa mission. Des sons vivants pour confirmer le caractère universel de sa mission. C'est le seul prophète qui a eu des disciples dans son entourage, des disciples appartenant à d'autres nations, des son vivant. Ah, là, voyez voyez le mensonge de ces messieurs. Hein, puisque tous les disciples de Jésus, ils collaboraient avec des gens qui n'étaient même pas de leur nation. Des gens qui venaient d'autres nations. Hein. Donc, Mohamed, on vient de vous montrer qu'il n'avait aucun disciple qui fut ne fut pas donc de son obédience. Il n'avait personne. Il n'y avait personne. Tous étaient des arabes. Les autres étaient des esclaves. Tu peux me donner n'importe quel nom. Je vais te montrer que c'était un esclave. Que c'était un esclave. Mais on a vu des gens comme des Paul et des autres qui collaborent avec les gens d'autres nations. Tout ça. de D'autres nations. Parlons par exemple, même Jésus. Jésus avait beaucoup de disciples qui étaient... Qui, qui, qui n'était pas juif. Qui n'était pas juif. Et puis il dit que Mahomet traitait les gens dans la même égalité avec noblesse, tout ça. Non, c'est faux. Ça, c'est sur 33 Là, nous sommes surat 33 au verset 52. Voyez-vous comment est-ce qu'il traitait les gens? Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et il observe toutes choses. Donc, il avait des, des, à l'exception des esclaves, dont les esclaves n'étaient plus respectés. Mohamed pouvait coucher avec elle. Et puis, il dit que le critère de noblesse, tout ça. Vous voyez, comment est-ce qu'il traitait même les esclaves Un prophète ne peut pas faire ça. Hein. Et d'autres comme. Euh, vous voyez, Jésus avait beaucoup de disciples qui n'étaient même pas. Ah, alors, là, j'étais en train de montrer la dit là où Mohamed a dit que il va expulser tous les juifs. Tous les juifs et les chrétiens, puisqu'ils avaient refusé de croire en lui. Lui hein? dit qu'il avait invité les, disciples, les chrétiens de Najran. Hein? C'est ce que le monsieur ici disait, qu'il a invité les chrétiens de Najran pour qu'ils puissent croire ainsi de suite. Hein? Or, c'est faux. Il les a invités pourquoi Il les a invités pour, quoi? A invités pour, pour faire quoi hein, hein? Et lorsque les, les chrétiens sont partis, ils lui ont posé beaucoup de questions. Muhammad ne pouvait pas répondre. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru. Alors, Muhammad a menacé qu'il va expulser. Si je, vis, je si Allah le veut, j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Puisqu'il était tellement fâché, puisqu'il n'avait pas cru en lui. Les juifs n'avaient pas cru en lui. Seulement les esclaves croyaient en lui. Puisqu'il n'avait pas de message à donner mais tandis que nous voyons, lorsque Jésus était venu, lorsque Jésus était venu, il avait des disciples qui venaient de partout dans le monde, dans beaucoup de pays Là, nous avons les 70 disciples, 70 disciples, 70. Jésus avait les 70 disciples. Il avait 12 apôtres, et il avait 12 disciples qui furent appelés apôtres, et puis il avait aussi les 70. Les 70 disciples de Jésus que nous avons, tous n'étaient pas juifs. Tous n'étaient pas juifs. Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. On a donné leur, leur, leur, nom, leur nom. On a James, on a Cléopas, on a Matthias, celui qui fut même diacre après. On a Tadé, on a Ananias, on a Stéphane, on a Philippe, on a Fokor, on a Nicanor, on a Timon, on a Parmenas. Nous avons Nicolas Rose. C'est lui qu'on appelle Nicolas. Nicolas, c'est monsieur, il n'était pas juif. C'était un païen. Et il avait beaucoup aimé, il avait rejoint Jésus. Et on l'appelait même, on l'appelait euh, prosélite. Voyez-vous ici. Là, nous sommes dans acte, acte au, chapitre, au chapitre 6. Hein, acte des apôtres au chapitre 6. À son verset 5, on dit ceci. Cette proposition, plus à toute l'assemblée, ils élurent Étienne homme plein de foi et plein d'esprit, Philippe, Fokor, Nicanor, tous ces gens ici, ce n'étaient pas des Juifs. Ce sont des noms grecs. Nicanor, Fokor, c'était des disciples de Jésus. Il y avait Timon, il y avait Parmenas, il y avait Nicolas. Celui-ci, il était prosélyte d'Antioche. C'était un homme qui venait de l'Antioche, hein? d'Antioche, de, de la Syrie. Il y a deux villes qu'on appelait Antioche. L'autre s'appartenait à la Turquie, l'autre c'était en Syrie. Ce monsieur ici, Nicolas, ce n'était pas un Juif. Donc, Jésus est venu pour tous ces gens ici. C'est pour cela que vous voyez que la mission de Jésus, ce n'était pas seulement pour, pour le, la, les gens d'Israël, encore moins pour les gens qui étaient sur la terre. La mission de Jésus était même la mission outre-tombe. Même les gens qui étaient morts avant, avant Noé, à l'époque de Noé, Jésus devrait aller prêcher à ces gens-là. C'est ce que nous voyons dans 1 Pierre, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 3, au verset 18 nous allons voir, on dit ceci Christ aussi a souffert une fois pour le péché lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison Jésus parti prêcher à ces gens là qui n'étaient pas des juifs qui autrefois avaient été incrédules lorsque la présence de Dieu se prolongeait au jour de Noé Alléluia pendant la construction de l'arche, hein, dans ces gens-là, Jésus est parti prêcher. Ce n'était pas des Juifs, il est parti les sauver. Il est parti sauver même ces gens-là, qui n'étaient pas Juifs. Puisque Jésus a dit que l'heure vient où l'évangile sera annoncé, même aux gens qui sont morts. Les morts entendront la vie. Et ça, c'est dans 1 pierre, pierre au chapitre 4, au verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Hein. Sa puissance, a dépassait même les limites de, de ce monde ici. Il hein, partait prêcher partout. C'était ça la mission de Jésus. Hein. Nous avons même euh, celui qu'on appelait. Jésus avait des disciples. Hein, comme le, celui, celui qu'on appelle Marc. Celui qui a écrit l'évangile de Marc, ce fut un disciple de Jésus. Mais celui-ci, c'était un juif. Il était juif. Et il était frère de Jean. Et puis, il avait des relations, avec, euh, relations familiales avec Pierre. Hein? Ce monsieur, on appelle Jean, Mar Marc. Mais il y a celui ce qu'on appelle Luc. Celui qui a écrit l'évangile de Luc. Ce n'était pas un juif. C'était un syrien. C'était un païen, un syrien. Voyez-vous, c'était un syrien. On peut dire que nous avons aussi notre tafsir à nous on a Saint Luc appelé Saint Luc l'évangéliste il est là attendez voyez-vous ici les informations sur la vie sont rares la tradition base sur les références des lettres polydiennes la considéré comme un médecin il était un médecin et un gentil un gentil c'est quelqu'un qui vient des nations c'était ça donc, ça, c'est la mission de Jésus. Alors, il ne faut pas suivre des comédies que, qui nous sont lancées par des gens comme ça hein, pour un homme qui a dit des bêtises, qui a enseigné des bêtises, qui a fait du mal à l'humanité. Hein? Un homme qui dit, par exemple, il y a, a, a une surat du Coran bizarre là. Si vous demandez ce que ça veut dire dans sourate 33, au verset 50, nous allons voir comment est-ce que Dieu est en train de parler. Dieu ne, peut, Dieu pas, Dieu ne parle pas comme ça. Hein? Allah n'est pas un comédien. Ou bien il est comédien, quoi. Là, nous sommes dans Surah 33. On va partir. À son verset 50, on dit Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. Hein? Tu peux coucher avec des épouses à qui tu as donné leur marque, ce que tu as possédé légalement parmi. Et puis il dit Ce que tu as possédé également parmi les captives, les captives, les esclaves, c'est pour Mahomet que Dieu t'a destiné. Les filles de ton oncle, pour Mahomet. Les filles de tes tantes paternelles, pour Mahomet. Les filles de ton oncle, alléluia, maternelle, Mahomet. Les filles de tes tantes maternelles, blablabla, bla, bla, qui avaient émigré. Ainsi que toute femme croyante, toute femme musulmane croyante, une femme une musulmane, si elle fait don de sa personne au prophète, hein, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Ce mot ici, se marier, ça n'existe pas. Ils ont, ils ont complété, ils ont ajouté. Donc, il dit que si une femme fait don de sa personne pour que Mahomet puisse coucher avec lui, avec elle. Et puis, ce qui est bizarre, écoutez, il dit ceci, cela est un privilège ce privilège c'est seulement pour toi Mahomet, pour toi privilège pour lui les autres petits musulmans ils sont exclus, à l'exclusion des croyants est que, comment est-ce que Dieu peut faire ça? Hein? si elle fait don de sa personne hein? comment est-ce que, est que Dieu peut faire ça? hein? Hey. Il dit, de même si une femme croyante s'est donnée au prophète, en renonçant à la dot, le prophète peut l'épouser sans dot, s'il le souhaite. Vous voyez comment que les deux versions se contredisent Des bêtises comme ça hein? Et puis il dit que ça, c'est un privilège qui donne seulement à Muhammad. Hein? Pourquoi ça Pourquoi ça et, et, et, et, et, et. Il, dit, il dit ça c'est un privilège seulement seulement pour Muhammad ça, ça il n'y a que certains qui puissent parler comme ça donc ce monsieur il a tellement eu il a tellement dominé ces gens à tel point qu'il ne respectait plus même les musulmans il dit ainsi que toute femme croyante qui a fait don de sa personne une femme qui se donne et pour tout bien expliquer ce verset ici il dit que c'est ce qui s'était passé à l'époque lorsqu'il y avait Zainab Bintoujaj, qui s'était donné à Muhammad. C'était une femme mariée. Une, une femme mariée mais doit se donner à Muhammad pour que Muhammad puisse coucher avec. Hein? Donc, une femme peut, peut, peut se donner à Muhammad si elle fait don. Don de sa personne. Hein? Ça, c'est Gorotoub qui a expliqué ça. Ça, c'est Imam Kouroutoubi. On va voir. Je vais vous montrer ça très rapidement puisqu'il ne faut pas que je puisse dépasser. Il ne faut pas que je puisse dépasser. faut pas que je puisse dépasser une heure. On va voir. Ah, écoutez, ça c'est le privilège de Mahomet. Il y a sept, il y a huit, il y a neuf, il y a dix. Il dit ceci, si sa vue, la vue de Mahomet, s'il si regarde une femme, si sa vue tombe sur une femme, mari doit la divorcer, son mari doit divorcer une femme mariée, hein? et Mahomet peut prendre cette femme-là, et son mariage avec elle lui est permis. Ibn al-Arabi a dit, c'est ce qu'a dit l'imam de deux cents mosquées, et c'est que les savants, les gens qui s'appellent savants, savants de bêtises, ont dit, on dit dans l'histoire de Zaïd, c'est réalisé, hein? l'histoire de Zaïd, Zaïd avait avait abandonné sa femme. Ce monsieur, c'était un esclave de Mahomet aussi. Il avait abandonné sa femme pour que Mahomet puisse prendre cette femme puisqu'elle avait le dixième privilège que Allah lui avait donné. S'il si voit une femme mariée, son mari doit divorcer pour que lui puisse prendre. Hein? Donc, à tel point que ce monsieur ne respectait même plus les gens qui les suivaient. Ce sont des bêtises comme ça. Lorsque je vois ça, et le monsieur est en train de perpétuer ça en Afrique, au noir. C'est un scandale, de la bêtise. Celui qui veut débattre avec moi, mon numéro est affiché là. Mon numéro est affiché. Venez débattre avec nous. Ça, c'est mon numéro. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis très en colère lorsque j'ai lu ces histoires. Ce sont des bêtises. C'est ça l'islam. Des bêtises comme ça. Ah, mais ça fait très mal. Venez me débattre. Mon numéro est là. Venez me défier. Je vais me défier, mon numéro est là